Il y a pourtant une certaine chaleur dans ses verres. J'ai trouvé ça merveilleux. Tout de même. Vous exagérez. Écoutez, c'est vrai, tout ça c'est très subjectif, mais c'est ma conception du monde, mon rêve, mon idéal. Et puis, ça me rappelle que je dois partir. — Puisque vous n'avez pas l'heure, moi, dans trois quarts d'heure et 16 minutes exactement, j'ai un incendie à l'autre bout de la ville. Il faut que je me dépêche, bien que ce ne soit pas grand-chose. — Qu'est-ce que ce sera, capitaine Un petit feu de cheminée ?— Oh, même pas Un feu de paille et une petite brûlure d'estomac. — Alors, nous regrettons votre départ. — Vous avez été très amusant. — Grâce à vous, nous avons passé un vrai quart d'heure cartésien. À propos. Et la cantatrice chauve Elle se coiffe toujours de la même façon. Ah Alors, euh, au revoir, messieurs d'Arcide. Bonne chance. Et bon feu Espérons-le pour tout le monde. Je peux acheter un couteau de poche pour mon frère, mais vous ne pouvez acheter l'Irlande pour votre grand-père. On marche avec les pieds, mais on se réchauffe à l'électricité ou au charbon. Celui qui vole aujourd'hui un bœuf, demain aura un. Dans la vie, il faut regarder par la fenêtre. On peut s'asseoir sur la chaise, lorsque la chaise n'en a pas. Il faut toujours penser à tout. Le plafond est en haut, le plancher est en bas. Quand je dis oui, c'est une façon de parler. À chacun son destin Prenez un cercle. Caressez-le, il deviendra vicieux. Le maître d'école apprend à lire aux enfants. Mais la chatte allait de ses petits quand ils sont petits. Cependant que la vache nous donne ses queues. Quand je suis à la campagne, j'aime la solitude et le calme. Vous n'êtes pas encore assez vieux pour cela. Benjamin Franklin, vous raison, vous êtes moins tranquille que lui. Quels sont les sept jours de la semaine Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Et toujours, clair. His sister Nancy is a typist and his brother William a shop assistant. Drôle de famille J'aime mieux un oiseau dans un champ qu'une chaussette dans une brouette. Plutôt un filet dans un chalet que du lait dans un palais. La maison d'un Anglais est son vrai palais. Je ne sais pas assez d'Espagnol pour me faire comprendre. Je te donnerai les pantoufles de ma belle-mère si tu me donnes le cercueil de ton mari. Je cherche à prêtre mon pour le marier avec notre bonne... Le pain est un arbre, tandis que le pain est aussi un arbre. Et du chêne n'est un chêne Tous les matins, à Mon oncle vit à la campagne, mais ça ne regarde pas la sache Le papier, c'est pour écrire, le chat, c'est pour le rat, le fromage, c'est pour griffer L'automobile, va très vite, mais la cuisinière prépare mieux les plats Ne soyez pas d'un don Embrassez plutôt le conspirateur Ça, oui, c'est J'attends que la vienne me voir à mon moulin On peut prouver que le progrès social est bien meilleur avec du sucre À bas de on ne fait pas briller ses lunettes avec du cirage noir Oui, mais avec l'argent, on peut tâcher tout ce qu'on veut J'aime mieux tuer un lapin que de chanter dans le jardin Cacatoès Cacatoès Cacatoès Cacatoès Cacatoès Cacatoès nous en quatre J'aime mieux prendre un neuf que voler un Les souris ont des sourcils, les sourcils n'ont pas de souris Touche pas ma bouche, Bouche pas la bouche, la Bouche pas la touche La mouche bouche Mouche ton chasse mouche Est-ce qu'à boucher Est-ce qu'à boucher qu'à boucher Ça se dit touche T'en as une couche J'ai mon bouche. Ça se dit touche ma gâteau N'est-ce pas Les brise à l'heure Salut Madame Reçois Tempèche Respecte que de maru! Le pape Le pas pas de Bizarre, ru